De crimes de guerre j'ai vu beaucoup de crimes de guerre les seuls crimes de guerre que j'ai vus pendant les jours où j'étais sur place ont été perpétrés par des militaires ukrainiens mmh. et non pas par des militaires russes ah, dit, ils hein, sont même à l'ouest euh, ils ont leur scratch hein, avec le vous savez le, le beau scratch euh, néo-nazi hein, ça se tient chez à le dire euh, que euh, pour moi ce qui me choque énormément c'est que l'europe donne quand même euh, de l'armement à des militaires, mmh. pour moi, néo-nazis, avec un sigle néo-nazis. On n'en parle pas, il suffit de regarder, c'est un ancien sigle SS, qui est brandi partout en Ukraine. – Partout, pose, et on le voit partout. – Partout, et ça ne pose aucun problème. Mmh. – Tu aurait arrivé dans des petites fourgonnettes par trois ou par quatre. Mmh. À chaque fois qu'ils faisaient descendre euh, ces, euh, comment dire, ces militaires, les, les, les militaires azov ukrainiens leur demandaient qui est l'officier, qui est l'officier. Je vais vous expliquer pourquoi. Mmh. Où ils ne répondaient pas, où ils répondaient. Chaque militaire qui descendait de cette fourgonnette se prenait une balle de Kalachnikov dans le genou. Alors qu'ils étaient sans défense, et qu'ils étaient attachés, attachés. Ouais. d'accord Ce que je suis en train de vous dire là, j'ai des vidéos qui l'attestent, sinon je ne me permettrais pas de sortir des trucs pareils. J'ai des vidéos où on montre des militaires russes en train de se prendre des balles dans le genou. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'ils ne répondent pas à des questions. Et les gens qui avaient le malheur donc, de dire « c'est moi euh, l'officier le, le, », se prenaient une balle dans la tête. Okay. Voilà comment ça se passe à Bucha. Oui. Voilà comment ça se passe en Ukraine, du moins euh, pour le bataillon euh, ukrainien Azov. Ils pourront dire ce qu'ils veulent. Moi j'ai été militaire. Quand je vois un jeune de 19 ans russe ou d'un autre pays qui se fait prendre deux balles dans le genou, alors qu'il s'est rendu, qu'il a les mains attachées, et qu'il ne répond pas, on le laisse se vider de son sang, ça s'appelle un crime de guerre, ça. D'accord J'ai des dizaines et des dizaines de vidéos qui prouvent ce que je suis en train de vous montrer, de ces crimes de guerre. Sinon, je ne me permettrais pas de venir sur votre plateau.